dans quelques secondes. Voilà, c'est parti pour cette euh, huitième course au programme avec un bon départ de Al-Sakra euh, qui est sollicité, tout comme Duo Dare. Donc, pour l'instant, il euh, y a lutte pour le commandement. Al Sakra est en côté corde avec Duode à son extérieur. Overdose qui suit très près aujourd'hui. Avec Power Tower à son extérieur. Regardez Black Indy complètement à l'extérieur euh, qui tente de partir maintenant sous la montre de Sédec Sejon. Alors que euh, Duode a pris euh, les commandes. De leur sillage, il y a donc euh, Al Sakra, Power Tower, Overdose. Ensuite, il y a Kidden Sprite. Ensuite, euh, il y a Wildfire. C'est World Buster et en dernière position, eh bien, il y a Lucky at Last. On est dans la ligne opposée à 900 mètres du poteau, toujours sous l'impulsion de Duo Dare à son extérieur, Tente d'arriver maintenant Power Tower, sa craque reste bien au contact. Caden Sprite qui a déboîté et qui se retrouve à l'extérieur de Overdose. Ensuite Black Indy qui semble avoir du mal à l'extérieur. Ensuite il y a Silence Guest qui fait l'effort pour se rapprocher. Wildfire également fait l'effort tout comme Woodbuster. Les chevaux vont accrocher la roue du gouvernement dans quelques foulées, toujours sous l'impulsion de Do or Dare avec... Eh bien, Al-Sakra, Pawatawa, qui est lancé maintenant, tout comme euh, Kaden Sprite. et eh bien, Duwander a pris le large, mesdames et messieurs. Il faudra venir le chercher, Duwander, avec à l'arrière, Pawatawa, qui tente de faire l'effort. En plein lîle final. de finale, qui repart de plus belle maintenant, lancé par l'apprenti Sunaram. On tente de revenir avec Kaden Sprite, mais qui n'accélère pas comme prévu. C'est Duwander qui va s'imposer. La cause est entendue. Duwander s'impose devant Pawatawa. Ah, ah, Sprite, de se retarder dans cette première course. Voilà, c'est parti pour cette première épreuve avec un bon départ pour Special Force. Buff Day Boy très sollicité. Tout comme Take Off Mode, danzy qui tente de surmonter son couloir extérieur. Mais c'est Buff Day Boy qui a le meilleur. Devant Take Off Mode qui reste bien au contact. Dunsey qui continue sa progression à l'extérieur. Ensuite, Special Force. Derrière, il y a King's Empire, Groban. Ensuite, Head of a Pack, Captain Falcon. Et à l'arrière, on trouve Real Vision, les chevaux, donc, et Northern Rebel, les chevaux, donc, ont déjà passé la rue du gouvernement, ils sont à 400 mètres du poteau. Buff Desbois est toujours en tête, devant Take-Off Mode. Gen également dans le coup, alors qu'on aborde la courbe pour rentrer en ligne droite finale, avec, eh bien, Buff Debo, qui tente de repartir maintenant sur la mort de Bernard Federbe, avec Special Force qui va gicler côté corde, avec Real Vision Take-Off Mode qui, fait, qui donne beaucoup de rein en milieu de piste. Take-off mode qui se détache vraisemblablement pour aller s'imposer. Take-off mode qui s'impose. De... Il va essayer de rebondir cet après-midi, départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette troisième épreuve. à bon départ pour Sandpath, côté call. Travelling Man également, est très bien parti à l'extérieur, complètement River Fames, qui, qui tente de surmonter son colo extérieur. Avantage à Sandpath devant Traveling Man. Ensuite, regardez, il eh, y a un rideau de 3 4 chevaux, à savoir Ballentine Hall. Il y a également Crazy Charlie, qui suit très bien sur les bars, en 2, 3e position à son extérieur. Learning to fly, River Fames, quelque peu repris. Ensuite, on retrouve Double Games qui a trouvé les barres en 6, 7e position. Dans son sillage, il y a Liden. Ensuite, The euh, Riddler, dernière position. Tildon. on en est dans le de la descente. Bientôt plus que 650 mètres à parcourir. Sandpoff, toujours en commande avec Ballantine Hall qui suit sur son arrière. Avec Crazy Charlie, bien placé sur les barres, accompagné par Travelling Man. On s'est rapproché côté corde avec Double Games. Learning to fly. Ensuite, on retrouve The Riddler, River Still Dawn. Et en dernière position, Rock Lydon. Alors qu'on va aborder la courbe dans quelques foulées avec Saint-Paul qui va amener le peloton en ligne droite euh, sous la menace de Crazy Charlie qui va gîter les côtés-cordes à l'extérieur. Il y a Double Games lancé par Bernard Federeb. Crazy Charlie, Double Games, Double Games qui a mis devant. Double Games qui va aller s'imposer alors que Tildone remonte de plus en plus fort. Mais Double Games s'impose devant Tildone. La, de la poudre d'escampette est de là. Pas facile de le rattraper, même s'il verse un peu vers l'intérieur. Le cheval a encore euh, euh, du ressource, alors que Tildone progresse à la corde. Pas suffisamment pour terminer à la deuxième place. Victoire de Double Games dans cette épreuve devant Tildone. La troisième place pour Crazy Charlie, qui aura photo pour la quatrième place entre Saint Paul et Learning to Fly. Mais le lauréat est le quartier.